Bonjour, c'est William, content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo SQDC. Je vous présente trois produits d'Exo, dont deux qui sont discontinués. On parle ici, là, du Purple Berry, qui est plus à la SQDC, et du AK47 d'Exo, qui est plus à la SQDC. On aurait pu rajouter un troisième produit, le fameux Blue Dream d'Exo, qui est pas du vrai Blue Dream. La variété, c'est du Serious Happiness. Winman avait mis beaucoup de pression sur Exo pour qu'il retire ce produit, qui portait vraiment confusion euh, et qui indiquait vraiment là, une euh, mauvaise information. Les gens étaient convaincus qu'ils achetaient du Blue Dream, mais c'était du serious happiness. Donc, on sait que l'équipe de marketing euh, a été changée. Il n'y a plus de euh, contenant turquoise, jaune ou orange. Ils sont revenus au contenant bleu. Exo a fait beaucoup de changements depuis le début de la légalisation. Si on parle de la qualité, qui se sont quand même améliorés. Baisse de prix dramatique, vraiment content là, pour euh, les euh, abonnés de Winman et les clients de la SQDC. Euh, Exo, très, très, très compétitif euh, pour les prix. Exo a neuf produits disponibles. Euh, sous la marque Exo, ils ont deux produits dont un seulement disponible sous la brand la marque Exo plus. Exo plus, c'est une euh, branche d'Exo qui est considérée à teneur élevé de THC. Je pense que c'est en haut de 20. On va regarder ici, euh, il y a le Atlantis plus. Ici, j'ai le Atlantis régulier. Et puis Atlant atlantis Plus, c'est minimum 20% de THC, donc entre 20 et 28. Mais soyez prudents, c'est pas seulement le THC qui est important, euh, c'est l'effet d'entourage, le travail d'équipe, les cannabinoïdes, les autres terpènes. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'un cannabis à 25% de THC va vous faire baser plus qu'un autre cannabis à 19% de THC. C'est l'ensemble de l'œuvre, c'est pas seulement un euh, un cannabinoïde qu'il faut regarder, c'est vraiment plus complexe que ça. Et on n'a pas encore toutes les réponses euh, à ce sujet, à savoir euh, quel terpène mélanger avec quel cannabinoïde pourrait faire un, un meilleur effet. Le Purple Berry, Willman avait déjà essayé ça. C'est un produit à 7,73% de THC, vraiment très faible, avec quand même un bon goût de raisin. Un genre là, de purple chitral, un genre de peut-être bayou aussi. Euh, ça fait déjà plus d'un an que c'est emballé. Ça fait depuis le mois d'avril que je l'ai été emballé au mois de juillet 2019. Et le AK-47, juillet 2019 aussi. Euh, la raison pour laquelle j'ai mis l'Atlantis ici, c'était pour le comparer avec le AK-47. Parce que ici le, a, le Atlantis, quand on regarde sur le site de la SQDC, la variété, c'est écrit All Cush 47. J'ai jamais entendu ça de ma vie, All Cush 47. J'ai toujours entendu AK47. Et puis en plus, là, que All Cush. Il euh, n'y a pas de goût de couche là-dedans. J'étais voir sur les flics le AK-47, c'est fait par euh, quel. Ça a été fait par quelle variété, quel croisement? Ça a été... Ils ont pris un produit mexicain puis un produit de l'Amérique du Sud. Donc, euh, pas trop convaincu là, de, du nom All Cush 47 j'ai toujours entendu dire AK47. Je peux vous le dire tout de suite, euh, le Purple Berry, je vais vraiment le mélanger avec le cannabis euh, que je trouve vraiment moyen. Hein, vous avez sûrement vu la vidéo Winman fait le ménage. J'ai mis tous les cannabis que je trouvais ordinaires là-dedans, je les ai vraiment mélangés. Et puis regardez, ça baisse. Euh, 7.73, je le sais que c'est pas seulement les cannabino, c'est pas seulement le THC qu'il faut regarder, mais quand même, il est quand même léger, puis il est quand même un bon goût, c'est pour ça que je l'ai racheté, ça va être parfait pour euh, mon mélange ici, là, euh, un petit goût de raisin, là, un petit goût de bayou, euh, ça va être très bon, là, un purple berry dans mon contenant. On va faire ça immédiatement. Plus d'un an que le contenant euh, est emballé. C'est dur à, à respirer avec un, un enveloppe. Euh, Est-ce qu'il y avait des produits euh, Boost et Boveda il y a un an? Non. Ça sent encore euh, le Purple Berry, mais euh, c'est-tu le plastique? C'est-tu le plastique qu'on sent? Très résineux. vraiment un peu surpris de ça. Un peu sec. Un peu sec. Je ne sais pas si le plastique qui joue là-dedans, là, mais euh, je ne suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Donc, euh, on va mélanger ça immédiatement. Puis ça ici, ben, je vais le comparer. Euh, parce que c'est All Cush 47. Puis l'autre, c'est AK47. Je suis puis j'avais déjà appelé aussi Willman elle avait appelé à EXO pour savoir c'était quoi la différence entre ces deux produits-là. Et puis il y avait d'autres produits d'EXO qui étaient la même variété, mais pas la même emballage. Et puis on m'a dit qu'il y avait seulement 10% de modification. Donc euh, ils ont pris euh, cette génétique et puis ils ont fait des petits changements pour en améliorer le taux de THC, la production euh, de cannabis pour euh, EXO, pour qu'il y ait plus de cannabis, pour que ça soit plus rentable. Donc, le purple berry, 3,5 grammes au complet, va passer euh, dans le grinder. Parfait. Grinder ici, là, Santa Cruz shredder, là, vraiment excellent. Il faudrait que je le mette euh, dans l'alcool, le laisser tremper dans l'alcool pour euh, le nettoyer. Je ne vais pas faire de dégâts. Je veux pas faire de dégâts. Ce ne serait pas drôle. Donc, le encore 47 qui est plus ici, là, qui est plus disponible, 18.18 .18 de THC. Et puis ici, j'ai 18.09. Donc vraiment, là, euh, pareil, pareil. J'ai vraiment hâte de voir le look. C'est sûr que l'autre est du mois de février 2020. Quand même un gros.. Euh... 7 mois de différence par rapport au HAL et du AK-47. Parfait. Une belle grosse quantité. Parfait. Donc, euh, on ouvre ça ici. Le AK-47, plus disponible à l'SQDC, ils ont enlevé vraiment cette euh, brand-là, pourtant Purpleberry, euh, c'était bien, euh, on comparait ça au Bayou. Ici, le AK-47, on va regarder ça. Tabarouette! Ça sent... Euh... Ça sent pinem. Une grosse cocotte quand même. Un peu sec, résineux. Ça fait plus d'un an que le, le produit est emballé. Les belles cocottes cocotte standard. Ça, je vais fumer un joint de ça. Et puis, je vais comparer ça tout de suite avec le AK-47, le Atlantis. Lui, il est disponible à l'SUDC. C'est 20 Et Je pense qu'au début de la légalisation, là, c'était euh, vraiment plus cher. Vraiment, vraiment plus cher. Je ne veux pas m'avancer. 20$. Disponible dans plusieurs succursales et euh, sur Internet. Il nous marque ici Cario Filen, Terpène dominante pour le produit ici. Là ça était vraiment pain-sapin. Donc lui, il n'y avait pas de bouse, pas de boveda. Est-ce qu'il y en a ici? Il y en a pas. C'est la même chose. Oh, si ça sent swing, man, ça sent transpiration. Oh shit, man. <rire> man, ça sent transpiration. Man, j'ai déjà essayé celui-là pourtant, puis Oh my god. Il y, y, y, y a une similitude. Moi j'aime mieux lui, moi j'aime mieux lui. Sans le swing man, fuck. Tu, sais, tu fumes de la transpiration, fuck bro. Tu mets dessus l'eau qui est quasiment euh, quasiment peint avec une petite couche, de, une petite touche de sucré. Vraiment complètement complètement différent dans le fond là, mais. Euh, Il goûte le swing avec une petite touche de sucré. Il y a-tu sucré après cariophilène? terreux boisé. Mais ici, le boisé, le pinène... Euh... Ok, on se calme, on se calme. Terpène. Les terpènes, ici, là. Cariophilène. C'est ça, sans transpiration, man, c'est ça. Myrcène. Humulène. Oublon, je ne sais pas trop. Euh, noisette. Pinène. Ça, ici, pinène. Puis le euh, de la misère avec le goyol, je ne m'en souviens jamais c'est quoi le Achète pas ça, c'est pas compliqué, c'est pas ça. Euh. Bon, là, on va serrer ça. Je vais fumer euh, celui qui est disponible à la SQDC. Bon, là, il faut que je trouve une solution pour ramasser tout ça sans faire de dégâts. Ceux qui veulent des papiers Winman, allez sur Instagram, donnez-moi votre adresse, faites-moi un transfert, et puis je vous envoie ça par la poste. C'est une autre couleur, très très foncé, avec le vert. on va changer de goût un peu. La meilleure idée à faire là, de, de, de mélanger les cannabis qu'on trouve tout ordinaire. Il se complète. C'est meilleur. Moi, je trouve ça meilleur. Ça passe mieux. Parfait. Excellent. Cocotte bien régulière. Euh, verte. Mais c'est pareil, c'est pareil, pareil. Euh... Je me demande si c'est pas le même cannabis. Ils il sentent pas pareil, man. Il sentent pas pareil. Alright. On va fumer ça. On va voir qu'est-ce que ça donne ce... 18% de THC là. Donne un pouce à la vidéo, va t'abonner sur mon Instagram. Merci à tous mes Patreons qui me donnent 1$ par mois. Et merci beaucoup à ceux qui me donnent 5$ par mois sur Patreon. Parfait. Papier Winman. Papier 1 un et 1 quart M. Organique. Super papier. On va bientôt faire les euh, top 3, top 5. J'ai été un peu retardé, là, je m'excuse. On va essayer de briser la glace là, avant la fin du mois de septembre pour euh, les top 3 et top 5. Excellent! Donc, on allume ça. Vraiment beaucoup de, de mouvements à la SQDC. Donc, on regarde EXO. Les autres compagnies aussi, là. Euh, Grell, qui nous enlève euh, le Purps, qui nous enlève, là, enlève le Master Cush. Beaucoup, beaucoup de, de mouvements, de prix. Sans place. Allez sur mon Instagram pour euh, voter pour la prochaine vidéo. J'ai mis deux produits de la SQDC. Donc ça va être à vous là, à choisir euh, quel produit vous voulez que je fasse en premier en review. Il est moins pire quand on le fume. J'avais dit qu'il sentait la transpiration. C'est pas, euh, pas bien ben, euh, encourageant là, Savoir que tu fumes ça. Là. Il est moins pire, il est pas si pire, il pas si pire. Pas si pire. Il est pas si pire. Euh, Cariophilène, Myrcène, Mulène, Terreux, Boisé. Moi, je dirais Cariophilène, Pinène. Myrcène, c'est représenté par le Terreux. pas si pire pareil. C'est ça qui est bizarre. Hein. Il n'est pas si pire pareil. Il est moins pire que quest ce qu'il sent. All right. Euh, je te laisse là-dessus. Et puis EXO, on va regarder ce qui va arriver dans l'avenir. Euh, les prix sont vraiment bas là. Euh, tout le monde a su là, pour euh, le produit Tsunami, qui est en bas de 17$. Euh... Je vais aller voir ça là, j'ai changé de page malheureusement. 16,50 le Tsunami. 19$ Bayou. Et puis là on a 20$ Lagoon, Elias, Atlantis, Horizon, Nebula à 21$ et 10 sous. Sierra 22$ et Terra 24,80. Donc vraiment très abordable, exo. Écoute, c'est pas le meilleur. pas le meilleur. Je reste là-dessus. Euh, et puis, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo.